On a osé mettre autour de la table les pratiquants de 4x4, de sport, sport motorisé de loisirs, on appelle ça un 4x4 quad, etc. Et en face, on a mis effectivement les agriculteurs, les propriétaires, les associations de protection de la nature, etc. Et on a essayé de, voilà, de faire d'expliquer les choses, pourquoi certains chemins, ben, il ne faut pas les pratiquer, ou à certaines périodes, parce qu'on a de la gelée note des bois à certains endroits, parce qu'on a un site nature à 2000, à un autre, etc.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 Et puis, on avait aussi les chasseurs qui étaient là aussi. Puis ça posait des problèmes parce que du dérangement ça fait du bruit, les 4x4, etc. Et quand on est à l'affût, quand on est un chasseur, pas très content également. Et puis, les chasseurs nous aiment, mais nous, on est des amoureux de la nature aussi. Et on vous prend au mot si vous êtes des amoureux de la nature. Eh bien, on va pouvoir échanger entre nous, puisqu'on est tous des amoureux de la nature. Et donc, discutons.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 Finalement, ça a été extrêmement constructif et ça a plutôt bien fonctionné. On a apporté une vraie ingénierie à chacune des communes pour cartographier l'ensemble des chemins. Et puis, sur certains, eh bien oui, certains maires, puisque c'est le maire qui reste maître à bord sur sa commune pour éventuellement réglementer certains, certains chemins, eh bien, il y a eu des, des, des interdictions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 une initiative qui a permis que ça fonctionne sans interdire et sans créer de blocage finalement.